Bonjour, je m'appelle Nathalie Porte. Je vais vous parler un peu de moi, vous dire quel type de prof je suis. Je suis née en France, de langue maternelle française, mais je ne suis pas seulement française, je suis aussi suisse par ma mère et espagnole par mon père. J'ai grandi avec ces trois cultures en parallèle, entre la France et la Suisse. Mon premier métier a été psychologue. Pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné des malades, j'ai aussi créé et animé des formations pour les professionnels de la santé. J'ai une grande passion pour les voyages. Grâce aux voyages, j'ai découvert le plaisir d'apprendre des langues étrangères. J'avais déjà appris l'anglais, l'espagnol et un peu l'italien au lycée, mais je n'avais pas un très bon niveau. Les voyages m'ont donné envie de m'améliorer et aussi d'apprendre le portugais. Pour ces quatre langues, j'ai pris des cours en groupe, des cours particuliers et j'ai aussi appris seule grâce à des méthodes, des livres, des films, et aussi grâce à Internet. Internet c'est magnifique, hein? on peut communiquer, apprendre. On trouve beaucoup de ressources sur Internet pour apprendre des langues. Mais c'est un labyrinthe, hein? et tous les contenus ne sont pas toujours de très bonne qualité. Je me suis rendu compte qu'on a besoin d'un prof pour progresser vraiment efficacement. On a besoin d'être guidé, conseillé. J'ai commencé à enseigner le français au Panama. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé. J'ai fourni de très gros efforts pour me former à ce nouveau métier. Un de mes premiers plaisirs de prof a été d'enseigner à des débutants, de les voir prendre confiance, commencer à s'exprimer, évoluer et petit à petit maîtriser la langue. Aujourd'hui j'ai envie de dire que j'enseigne comme je suis, avec mon parcours, mon expérience d'étudiante en langue, mais aussi mon expérience de psychologue et de formatrice. J'enseigne aussi avec ce qui me semble important, avec mes valeurs. L'importance de la relation à l'autre, pour commencer. J'aime accompagner mes étudiants de manière personnalisée, leur consacrer vraiment du temps, du temps à chacun. J'aime créer des cours sur mesure, en fonction des besoins de chaque étudiant, mais aussi en fonction de ses centres d'intérêt. Car je pense qu'apprendre avec plaisir est vraiment efficace. Je conseille à mes étudiants des techniques pour qu'ils puissent mieux mémoriser, et je leur donne aussi des idées pour mieux pratiquer la langue. Je suis une prof qui aime échanger et partager avec ses collègues pour toujours me former et être plus créative avec mes étudiants ensuite. J'ai beaucoup de plaisir à animer la page Facebook Nathalie Fleu. C'est d'ailleurs grâce à cette page et à ses abonnés, leurs demandes, que j'ai décidé de créer le site internet Nathalie Fleu. Avec ce site, je veux mieux répondre aux besoins des étudiants. Grâce à un blog qui offre des contenus gratuits, un espace d'échange entre étudiants et aussi des offres de cours avec moi. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi, sur mon parcours, sur la, quel type de prof je suis et ce qui me tient à cœur aujourd'hui. Je me réjouis de vous rencontrer bientôt à travers le site. À bientôt